Je travaille avec Sharon, l'agent spécial des secrets de la nature humaine. Sa mission Découvrir nos mobiles et motifs réels, ce qui déclenche nos actions, réactions, interactions et impacte nos vies. Toutes les pistes, toutes les hypothèses, tous les domaines, rien ne lui échappe. Moi seul connais son identité, je suis l'E-Mail, agent spécial du Growth Mindset, son unique contact. Grâce à des témoins, jette Sharon dans son enquête, enquête de vérité. Découvre la nature humaine pour le pire et pour le meilleur. Défends ce qui compte pour toi.